Les amis, je vous le disais, on va parler donc de ce nerf immédiatement parce que là, c'est vraiment une grosse arnaque made in Lilith. Elle est magnifique. On a reçu un petit mail, problème lié à la relique de toute Mo6 3 Ça semble rien, ça semble anodin, mais regardons, en raison d'une erreur de serveur, mais bien sûr une erreur de serveur la Rolex Carabé de Menkeber Ray de toute mosis 3 affiche actuellement des attributs incorrects. Nous travaillons à résoudre ce problème. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que ça pourrait vous causer. Alors là, comment peut-on avoir un affichage d'attributs et attention, ils disent affiche et vous allez voir, ce n'est pas du tout le cas affiche des attributs qui sont incorrects, mais donc ça voudrait dire que les mots sont importants. Ça veut dire que derrière, ça n'applique pas les bonnes compétences, mais c'est l'affichage qui est erroné. Ils nous ont déjà fait mille fois le coup, hein, Lilith, on le sait très bien, avec par exemple les skills des commandants. Bref, allons voir ce qui est actuellement, maintenant que ça a été patché, hein, ce qui est actuellement pour toute 6-3 comme bonus. Et vous allez voir, c'est vraiment du très très gros foutage de gueule Regardons donc, il est tout à la fin, tout de c'est super, un petit voir, un petit voir et regardons ce qu'on a. On a plus 15% en standard en attaque, plus 15% en santé en standard, les deux bien évidemment pour les archers. Et on a attaque des archers, plus 25%, santé des archers, plus 20% tiens tiens ça a l'air d'avoir un petit peu été nerfé et pas un petit peu beaucoup même regardons ce que ça nous donnait avant regardez je vous ai récupéré le screen avant on était énormément plus haut on était à plus 35% en attaque et plus 30% en santé alors évidemment on pourrait se dire si c'est juste une question d'affichage il n'y a pas de quoi se vénérer puisque on n'avait pas encore, enfin si on peut se vénérer un petit peu, parce qu'on peut avoir acheté la relique et monter tout Mossis en se disant qu'il devient enfin intéressant, enfin énorme, mais se dire que... Bon, si on a fait des tests, hein, c'était pas un truc de ouf, puisqu'il était déjà à plus 25, plus 20. Il y a quand même un écart de 10% en santé et de 10% en attaque. Ça commence à faire beaucoup. Et bien, regardez, il y a des joueurs qui ont sollicité le support VIP. Et donc, ils disent « Bonjour au support, c'est super. Est-ce que tu peux me rendre mes sculptures parce que tu m'as bien carotte avec toute Mosis. Et évidemment, le support VIP dit non. « Non, je ne te rendrai pas tes sculptures. Tu as payé, ça nous fait de l'argent, c'est de la balle. Euh, on peut te rendre au mieux ce que tu as investi dedans pour avoir la relique, hein, les coins éclatés et les pièces de relique, Mais c'est tout. On ne te rendra pas les sculptures. Et pourtant, ce joueur, il a raison de se plaindre car si... On compare tout bonnement le tableau. Regardez, hein, il donne un screen de détail et c'est ce qu'on va regarder. Et là, clairement, ça n'a strictement rien à voir. Regardez, j'ai donc zoomé sur les tests qui ont été faits avec la Relique et Toutmose 6. Deux commandants identiques. On voit, c'est Henri V et Toutmose 6 3. Eh bien, regardez déjà la différence. Elle est assez importante on le voit tout de suite, hein. déjà, il y a beaucoup plus de trucs en vert d'un côté que de l'autre. Mais surtout, regardez, on passe de 129,5% en attaque à 117,5%. Euh, C'est vraiment une grosse chute déjà. On perd... 12% sur l'attaque, sur la défense évidemment, ça ne bouge pas. Regardez la deuxième attaque, on passe de 147.5 à 135.5, 117, 117, 64. Regardez là la, la plus grosse partie, celle donc des archers. On passe de plus 260% en attaque à 238%. En défense ça ne bouge pas, en, en santé pardon, 121.9 on tombe à 111 pour .9. donc c'est vraiment énorme ce qu'on perd, hein. et pour le reste hein, ça il y a un écart bon, qui, est pas, qui est discutable, mais c'est assez hallucinant tout de même que Lilith dise que c'est un problème d'affichage du serveur, donc on serait tenté de penser que c'est juste un petit bug visuel, hein. ce serait une inversion mais pas du tout, c'est bien plus qu'un affichage, il a vraiment été nerfé, ils ont réellement diminué les capacités de cette relique. Alors pourquoi ont-ils fait ça J'en ai strictement aucune idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, est-ce qu'ils se sont rendu compte que toute Motis, toute Motis 3, toute Motis 3, on va le prononcer comme ça, est-ce qu'ils se sont rendu compte qu'avec cette relique il devient très intéressant et peut-être plus intéressant que certains commandants légendaires sortis récemment et donc que les joueurs allaient moins investir. Franchement, c'est très étonnant. C'est la première fois que Lilith fait une telle machine arrière sur du nerf en 4 ans de jeu. Autant ils ont déjà adapté des skills, ils ont donné des compensations pour ça. Là, un nerf comme celui-là, sans aucune compensation et en se foutant clairement de la gueule des joueurs là parce que c'est abusé genre c'est un problème d'affichage c'est clairement du jamais vu de mon point de vue je sais pas ce qui se passe chez Lilith mais là ça fait pas kiffer du tout ce nerf bref continuons les amis je vous ai dit qu'on allait également parler KVK et on va parler de KVK à venir mais également de KVK en cours Regardons en KVK à venir, il y a cette hypothèse de scénario qui est en cours. Le Certains joueurs rêveraient d'avoir ce KVK 2268, 1254, 1429, 1671, 1846. Évidemment, si ce KVK avait lieu... Je ne vois pas comment le 1846 et le 1254 pourraient être ensemble puisque si sauf si les relations ont changé, le 1254 et le 1846 peuvent, ne peuvent pas se voir. D'ailleurs, le 1846 est en train prochainement d'accueillir apparemment une méga migration de méga balance qui pourrait les faire remonter dans le top 3 Imperium. Sur ce genre de KvK, hein, quand on a deux royaumes énormes, si la migration du 46 est aussi énorme qu'il l'annonce, évidemment, ça va être chaud avec le 1254. Sinon, il risque de se faire tabasser parce que le 1254 est tout bonnement énormissime et carrément injouable. Au niveau des autres royaumes, le 2268, hein, c'est le royaume des SV68. Qui est imperium c'est pas un méga imperium mais ça reste tout de même un petit imperium bien sympa le 2755 qui est également un impérium, c'est le royaume des C55T C'est un petit impérium également De toute façon, ils sont tous impériums. Le 1671 Alors le 1671, on ne le présente plus Lui pour le coup, c'est plutôt un gros impérium Pas un très gros impérium Mais un gros impérium Le 1429 également Qui est un royaume plutôt solide Et en général un bon allié Comme le 1671 hein. Ça reste du très solide moi ma préférence va au 1429 en tant qu'allié, là c'est le royaume des Homes, les Hommes sont très bons, ils ont en général fait des bons KVK, des bonnes Ligosiris, sans être dans le top 10 Imperium, ils restent très solides également. Donc on va voir, ça sera intéressant que ce KVK pop, en tout cas moi je kifferais bien suivre ce KVK, il me paraît très intéressant Revenons sur un KvK que je vous ai déjà montré en Lutte des 8, hein, le KvK le plus gros en cours qui n'est pas sur sa fin, qui est encore au début puisqu'il est à 13 jours, 12h41 minutes et 52 secondes. Je vous le rappelle, on a 5 Imperiums, le 2000, le 1235, le 2377, le 1606 et le 1228, évidemment. Le favori est le 2000, qui est le plus gros, qui est en haut à gauche. Je vous ai dit, on allait retourner voir ce qui se passait sur ce KVK et retourner voir la puissance des coalitions, voir si ça allait être easy peasy pour un jeu d'enfant, pour nos amis du 2000, des RD2K. Regardons donc cette première coalition. C'est censé être la plus balèze, celle des RD2K. Pourquoi la plus balèze Parce que c'est le royaume le plus balèze. Alors, la forteresse n'a pas a été libérée. Donc, on va directement cliquer sur eux, passer par là. Ça sera plus simple. Et regardez la coalition. Regardons. On est à 14 milliards et demi plus 12 milliards. Allez, on arrondit à et demi. Donc, on est déjà allez, à 15. On est à 27 milliards, 37 milliards, 43. Allez, on fait un prix à 47 milliards. C'est n'est pas énormissime, mais leurs trois premières alliances restent tout de même solides. Donc, on est sur une coalition de 5 à moins de 50 milliards. Le deuxième plus gros, en théorie, c'est lui, il se situe là, ou c'est celui qui est en bas à droite. Ça dépend euh, des moments, on est, il les GV77 hein, et leur magnifique bannière, regardons leur coalition, 15, 9, 2, 2, 1, évidemment c'est bien plus petit, on est à peine à 30 milliards, les mecs prennent 17 milliards d'écart, mais c'est les deuxièmes normalement en puissance, on va voir ça tout de suite, normalement eux devraient atteindre au moins les 40 milliards si c'est cohérent. Regardons tout de suite les NIA, leur coalition, ils sont à 13, 19, 7, 6. Allez, on va faire des arrondis, 8, 14, 14, 24, 34, oh, pas mal, 47, on est aussi à 47 milliards. Donc, la coalition du numéro 2 des NIA est à la même puissance que la coalition du 2000. On va aller de l'autre côté, le quatrième plus puissant normalement, c'est lui. Il devrait être autour des 30 milliards, il m'a paru très faible, hein. celui en haut à droite qui est le deuxième. Regardons cette coalition, 14-14, ah, déjà il n'a que 4 alliances, 28-38, non, c'est le deuxième au final en puissance de coalition, mais il a réellement que deux grosses alliances, on va voir si c'est des fighters. Après, il nous reste les 4 plus petits royaumes, mais parfois... C'est ce genre de royaume qui fait la différence. J'ai déjà été contre un plus petit royaume coréen comme ça. Et ils nous ont mis la misère. Dix, regardez, Alors lui il est censé être petit mais regardez ça. Les YF28, de toute façon les YF28 on sait qu'ils sont balèzes. 12, 10, 10, 3, 2, ça fait 5, ça fait 25, ça fait 37, 38 milliards même. C'est énorme, 38 milliards. Il est très très solide là. Le 2000 a bien fait, si je ne dis pas de bêtises, de l'avoir en allié parce qu'il est énorme, ce, euh, ce petit royaume intermédiaire. Ensuite, en petit royaume, hein, le 6 sixième, on est en 6 sixième en puissance, c'est bien ça, 6 sixième. Les FFL, je ne connais pas, qu'est-ce que ça vaut 11, 9, 1, 1, bon, ils ont 22, 23 milliards, euh, c'est vraiment des petits. On chute vraiment là, je ne comprends pas l'équilibrage que Lilith a fait, encore une fois, le matchmaking me paraît un peu éclaté, c'est marrant, hein, regardez, ça s'appelle du 3V5, euh, la coalition, la coalition 16, 10, 4, 3, 3, ça fait 7, 10, 20, 36, c'est pas mal du tout, hein. ils sont plutôt solides, et les derniers, donc du coup, si on en croit le nom de la coalition, on serait sur un 3V5, et si vous êtes sur ce KvK d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont les compos, même si on les voit. Hein. Mais confirmez-moi si on est en 3v5 ou en 4v4 et on regarde la dernière, les wins. Alors eux, ils ont confiance, les wins, ils sont à 9.954. Bon, c'est un petit peu léger quand même pour la win puisqu'ils sont à peine à 29 milliards de puissance. Donc les 2000 sont vraiment tout puissants. C'est normal donc qu'ils n'ont... Aucun souci s'ils le voulaient à écraser leurs adversaires. Mais pour le coup, ils sont avec des alliés sur un seul front. Sur le deuxième front, ils ne sont pas avec des alliés, si je dis pas de bêtises. Là, ah si ils sont avec des alliés aussi là, puisque s'ils ne l'étaient pas... Ça se friterait, pourtant, c'est étonnant parce que regardez, alors là, ça ne brûle pas, c'est sûr, ils ne sont pas sortis. On oh, regarde, ok, de enfin, si ils sont sortis, mais ils ne les ont pas pris parce qu'on a un froid, ça met du temps à s'afficher, ça lag un petit peu. Aujourd'hui, Lilith, si on regarde sur ce flanc-là, ils les ont pourtant enfermés. Donc, c'est étonnant qu'ils soient enfermés là, mais pas enfermés de l'autre côté. Et pourtant, c'est des alliés. Pourquoi enfermer des alliés Bon c'est leur choix, là, ah oui ils ont fait un jump, ils sont auto-enfermés, donc non, le 2000 est qu'avec des alliés des deux côtés, donc ils sont ultra détente. La suite va se jouer au niveau de l'ouverture des portes de niveau 5, normalement si je ne dis pas de bêtises, elle devrait ouvrir d'ici 6 jours. Et on va bien voir le gros du fight qui devait avoir lieu en Brookton. Ça va être plutôt compliqué euh, pour, euh, pour certains. Donc, non, là en Brookton, ils les ont enfermés. Donc, non, on va avoir donc, du fight. Plus probablement en Passuruan et au sud en Betafo. Mais là, le 2000, avec les alliés qui s'est choisi, il paraît très, très bien positionné pour gagner. On va voir comment ça avance. Mais là, pour le coup, je le sens plutôt très bien pour eux. C'est tout pour ce KVK au niveau des autres KVK, on n'a pas en saison 4 de KVK énormissimes qui ont pop, à part celui-là euh, évidemment, alors là ça c'est le mien, mais à part celui qu'on vient de voir, est-ce que je peux le retrouver Voilà le euh, C1-17-29, les autres KVK hein, regroupent parfois un impérium mais il n'y a pas de dinguerie, ils sont sur la fin. On attend le pop des tout nouveaux KVK et c'est pour ça que je vous ai monté le KVK du 18-46. Au niveau des events pareil, c'est un petit peu calme, les events saisonniers, comme je vous l'ai dit, ils sont un petit peu éclaté. Vous avez pu remarquer, je suis de retour sur mon royaume car le mien de KvK est totalement terminé à présent. Il reste... Allez, 2-3 jours de KvK, si on regarde les chroniques, mais on s'est tellement fait défoncer sur la fin que là, on va arriver en la longue route vers la gloire, l'ouverture des portes de niveau 4, et j'ai pas envie de me faire zéro une deuxième fois, et agression totale, hein. les forteresses croisées à contrôler. Évidemment, j'ai préféré retourner sur mon royaume avant de manger un deuxième zéro des familles. Un seul, ça suffit. Au final, j'ai fait un petit stock. Alors, j'ai acheté des choses, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un petit stock. Deux pièces de saison, pour ceux qui se demandent évidemment les pièces de saison, vous pouvez les conserver entre chaque KVK et heureusement ce serait la loose. J'hésite à acheter un bijou, voire deux bijoux parce que comme vous l'avez vu, hein, j'ai encore des euh, gemmes suffisants, des gemmes, des cristaux suffisants pour faire des recherches et monter à suffisamment haut pour acheter deux bijoux, mais j'hésite à ce stade, je vous dirai si j'en achète un. J'ai déjà, si je vous ai déjà fait des recos là-dessus, hein, mais le plan d'anneau de danation, c'est celui que je vous conseille en priorité. En numéro 2, la corne de fureur. Et après, en numéro 3, ça dépend. Mais la dague dissimulée, j'aime tout particulièrement. Celui plan de vengeance aussi, c'est celui que je mettrai en quatrième. Celui que je n'ai jamais pris, c'est le plan de la grande gloire. Hein. Je ne le trouve pas oufissime d'avoir plus 5% en euh, dégâts d'attaque normale. Après la santé de base de... Ico... grâce à l'attribut iconique,